pris les différents plans de prise de vue, les mouvements de, de la caméra. Comment euh, on a bien appris le travail de réalisateur et aussi de montage à, à, à partir du logiciel Corel Video, euh, Video Studio. Et donc euh, euh, on a on a eu des séances dans ce logiciel. On l'a pratiqué. On a fait des, des montages euh, de, de courts métrages, de, de séquences qu'on a filmé euh, nous-mêmes. Et euh, c'était une expérience vraiment réussie, euh, j'ai vraiment aimé euh, ce qu'on a fait, c'était amélioré. Bon, pour moi, j'ai déjà pratiqué un peu le montage, mais j'ai euh, senti un peu, de, pas un peu bah, trop d'amélioration de, de, de, de, vu que c'est un nouveau logiciel que je, que je travaille avec. Et donc, euh, euh, C'était très intéressant comme expérience. Voilà, je vous remercie. Et personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans le cadre du montage. Je ne savais rien sur ça. Et puis, je ne savais pas également qu'il y avait les techniques spécifiques, surtout avec le, le film de, de, avec la caméra. Je voyais les gens filmer et je me disais qu'il faut, qu faut filmer pour filmer. Mais après, j'ai compris qu'il y a des règles derrière tout ça. Il faut suivre. Et troisième chose que j'ai aimé, c'est également apprendre à faire des scénarios. Et comprendre également la, le rôle de chacun, savoir diviser les, les rôles. Parce qu'on est en train de faire une scène, un réalisateur, ce qu'il doit faire, un acteur, ce qu'il doit faire, et également la, le, le monteur en scène, ce qu'il doit faire, tout ça. Donc ça, j'ai vraiment très apprécié. Un grand changement c'est parce que c'est la première fois que je prends une caméra entre mes mains que je filme euh, j'ai une caméra sur mon portable mais c'est pas pareil une caméra professionnelle ça te donne envie de vraiment de filmer de, de faire des scènes euh, j'ai un beau-frère qui travaille comme assistant réalisateur de films il me parlait beaucoup de, de ce domaine mais Apparemment, je ne donne, donne pas beaucoup d'importance, de, de, mais quand, quand je, je, je m'ai fait dans, dans le bain, c'est-à-dire en prenant la caméra entre mes mains, en filmant, c'est vraiment génial. J'ai pris beaucoup de... j'ai tiré vraiment profit, euh, que ce soit au niveau technique, euh, que ce soit au niveau de manipulation de, des outils de... Euh, logiciel aussi. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des logiciels de traitement vidéo comme Pinnacle, comme Movie Maker, mais quand même euh, euh, sophistiqué. J'ai apprécié le fait que j'ai pu apprendre comment filmer d'abord, euh, les bonnes manières de prendre des vidéos, vu que j'apprenais des vidéos de façon à, à, à, par hasard, donc sans savoir ce que je fais. Mais dans cette formation, j'ai pu savoir comment filmer, comment prendre des bonnes, des bonnes positions, des images, comment suivre quelqu'un et comment régler les plans de, de capture des, des, des images. Et puis aussi, nouveau logiciel montage, je ne savais rien, hein, mais j'ai appris juste la base que je pourrais développer. Après multimédia j'ai appris beaucoup de choses à savoir maîtriser le logiciel de montage faire des scènes être euh, toujours travailler en équipe en cadre de caméraman, être un réalisateur et surtout d'avoir de passion de terminer de faire un film du début jusqu'à la fin et après ça j'ai pu me développer tout seul chez moi à, à, grâce aux documentations de monsieur Bruno à s'améliorer meilleure sa logiciel chez moi donc, euh, grâce à cette formation, j'ai déjà pu m'épanouir un peu plus dans cet art du multimédia parce qu'avant, je savais un peu faire du montage, un petit peu bricoler avec la caméra. Mais là, j'ai eu des techniques bien fixes, surtout sur comment manipuler la caméra et quel plan prendre en général. Euh, par contre, niveau montage, j'étais un petit peu habituée à des programmes un peu plus sophistiqués. Donc, ça, ça n'a pas trop changé pour moi. Il y a, il y a, il y a énormément de changements au niveau du multimédia. Bah avant, je ne sais pas comment tenir la caméra, comment, comment filmer. Et maintenant, grâce à la formation, je sais comment filmer, comment faire, prendre des plans, euh, même le scénario. Maintenant je peux, je peux faire un scénario, je peux l'écrire. Dans le thème de multimédia, les aspects les plus techniques que j'ai appréciés, c'est le chipotage avec les séquences. Et aussi faire de la transition et ajouter des effets spéciaux sur la dessus. Je peux manipuler euh, des séquences vidéo, faire du montage, des effets. Je sais comment, par exemple, mettre euh, de, la, de la musique, ou bien des titres, des effets, par exemple, les effets bulles, ce genre de choses. Et euh, sinon j'ai appris d'autres choses du point de vue technique par exemple les règles des tiers, comment faire des prises et on peut même les appliquer quand il s'agit des, des photos ça je pense que c'est intéressant euh, je n'avais aucune notion de montage et de vidéo avant cette formation donc euh, tout ce qu'on a fait était positif pour moi euh, les techniques de, pour filmer ainsi que le montage et les règles des tiers tout ça. C'est juste positif, parce que je n'avais vraiment aucune notion. <rire> Ce que j'ai appris, eh, c'est plutôt comment faire une interview, eh, c'est par rapport au, aux aspects techniques eh, sur l'éclairage, comment positionner l'interviewer, et comment positionner l'intervieweur qui va faire une euh, avec euh, la dame ou le monsieur, eh, c'est plus par rapport au, à comment faire le cadrage, euh, comment positionner le micro, etc. Voilà. J'étais déjà un caméraman euh, que j'ai d'abord commencé à exercer, sans avoir une technique dans comment filmer, comme ça. J'étais habitué à filmer les mariages, le reportage sur les fêtes, faire aussi les initiatives que à ce on a fait, reporter la vie des clandestins, comme ça. Bon, euh, je n'avais pas une technique, comment expliquer à quelqu'un qui a besoin d'être caméraman comme moi. Parce qu'il n'avait pas les mots techniques pour l'expliquer, ça par exemple long short, close, close up, euh, extreme short, je n'avais pas ces mots. Mm -hmm. quand qui a besoin de vouloir connaître le métier que j'essaie, il faut que j'ai les mots techniques pour savoir l'expliquer. Mais euh, avec euh, le, la formation ici de médias, ça m'a permis de connaître beaucoup de choses dans cela et qui me suis trop intéressé, J'étais trop ravie. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, euh, surtout sur le montage. Euh... Maintenant, je, je maîtrise bien le montage. Je sais comment faire les photos, comment télécharger et faire des effets, des instructions. Euh, c'est vraiment, c'est très dur parce que ça prend beaucoup de temps, mais quand même, tu fais quelque chose. Tu sens que tu fais quelque chose pour, euh, pour la caméra. Avant, je n'étais pas très professionnelle. En, en filmant quelque chose ou bien quand je sors avec mes amis ou quand je fais des photos et tout, je ne savais pas la, la règle des. des trois, la règle des trois et, et tout ce qu'on a mm -hmm. vu tout au long de cette formation. Mais maintenant, chaque fois que je prends la caméra ou bien mon téléphone, n'importe alors je, je dis ah oui ça, c'est la règle des trois, c'est le crap c'est ça. C'est comme ça. Euh, moi, c'est surtout euh, au niveau du, du montage. Vraiment, je, je n'avais aucune connaissance du de, de montage, des règles à suivre, voilà. Et, et je suis parti de rien pour apprendre. J'ai appris quelque chose au niveau du montage, voilà. au niveau du travail sur le terrain, quand on dans la peau du caméraman, c'est fait journaliste. Là aussi, ça a été quelque chose de, de nouveau. Voilà, mais c'est surtout au niveau de l'aspect technique, purement technique, c'est là que j'ai beaucoup appris. Voilà, parce que je n'avais aucune aucune connaissance de, de montage. Je suis très contente d'avoir des amis ici, surtout des étrangers. Euh, avant. J'étais euh, fixée euh, à les gens que je connais. Je n'étais pas sociable, mais dans cette formation, elle m'a donné, donné plusieurs encouragements. Elle m'a encouragée de faire, des, euh, de faire des relations avec des, des gens, de parler avec euh, n'importe qui sans que été timide ou bien. Euh, pour, euh, ça m'a donné l'esprit de groupe. Le groupe c'est très c'est très, très très important. Alors euh, j'ai dépassé, dépassé les difficultés que j'avais que j'avais avant de cette formation. Euh, avant j'étais euh, pour le travail je travaille seule. Je suis habituée de travailler seule, mais euh, avec le, le groupe et tout, euh, je vois que qu'il a un, un autre goût, un bon goût la manière de rapprocher les gens, la manière que nous avons passé, le temps que nous avons passé avec la formation, ça m'a permis aussi d'échanger la culture, de mieux connaître aussi les jeunes marocains. J'ai juste été un peu étonnée de voir qu'il qu y ait quelques marocains qui ne se rendent même pas compte qu'il y ait du racisme ici. Ah oui. ça m'a un peu étonnée quand même. C'est quelque chose quand même de, de clair. Peut-être... Peut-être qu'il y en a qui sont dans le déni, mais qui ne soient carrément pas au courant, ça c'est un peu choquant. Envers les autres, ce que je n'avais jamais appris, la fraternité, l'amour, la cohésion, le socialisme en société, dont j'ai beaucoup apprécié surtout la manière dont tout le monde se comporte, avec la gentillesse, tout le monde a la sagesse, donc ça m'a donné une autre personnalité qui s'ajoute à un instrument de soi, donc j'apprécie beaucoup. Être confronté aux gens de différentes cultures, de nationalités, pour apprendre aussi plus ce qui est de réalité dans la vie. De, de, je suis une personne très ouverte, j'aime la différence, être avec des, des personnes différentes de culture, de religion, de, de, de race, etc. Je n'ai pas eu vraiment de problème avec les gens, c'était des, des amis en plus. Voilà. voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est le lien d'amitié qu'on a noué entre les différentes personnes. Et surtout, étant donné que le plus souvent, les, les liens d'amitié, ce sont les gens qui proviennent peut-être des de mêmes pays ou bien qui, qui fréquentent les mêmes établissements. Et ici, j'ai rencontré des gens qui ne fréquentent presque pas la, le même milieu que moi. Et de différentes également, de différentes. Euh, à ah, de différentes nationalités, de différentes régions, ça m'a ça fait vraiment un très grand plaisir. Ce que j'ai ai également aimé, c'est l'entente, l'entente de groupe, euh, effectivement, pour qu'il y ait la cohésion dans notre travail, ça c'est vraiment extraordinaire. Puisque j'habite, euh, c'est-à-dire j'ai déjà des voisins subsahariens, et je les confronte souvent, c'est-à-dire. Euh, il n'y avait pas un grand changement, mais je suis de nature sociable et, et je me comporte euh, aisément avec tout le monde, n'importe quelle origine. Il y a euh, une ambiance entre nous et on a tiré profit de savoir, euh, le, euh, savoir euh, comment se comportent les autres envers nos actions, nos... c'est-à-dire la réaction d'autres, oui, envers ce que tu fais, ce que tu penses. Mais apparemment, il n'y a pas une grande différence entre le début et la fin de formation. En fait, toute ma vie, j'ai vécu dans l'interculturalité depuis que j'étais au lycée jusqu'à ce que je vienne ici. Donc, ce n'est pas vraiment une formation de deux semaines qui va vraiment changer ma perception. Actuellement, j'habite avec 50 nationalités différentes. Donc, chaque jour, on est confronté à ces thèmes de racisme, de stéréotypes, de préjugés. Donc, pour être franche, je pense que ça n'a pas vraiment changé grand-chose en moi. Mais au moins, ça m'a permis de discuter et de voir ce que d'autres pensent encore. C'est à peu près. Ah j'étais un peu moins social. Avant d'être de, de, de en en dans la formation, c'était moins social. Maintenant, j'ai pu travailler avec plusieurs personnes. Et avant, j'avais toujours, toujours le choix de travailler avec les personnes avec qui je, qui je veux. Maintenant, on choisit en hasard, en hasard à, les, les gens avec qui on travaille. Voilà, et donc il faut s'adapter, il faut apprendre à s'adapter et terminer le travail jusqu'à la fin. Et j'ai aimé bien, ou j'ai apprécié le fait que j'ai pu comprendre comment les Marocais pensent des étrangers, comment ils voient les sources en particulier. Et bien, je sais je que c'est au fait de l'ignorance des médias, qu'ils qui ont une, ma une mauvaise image des, des, des étrangers à cause des, des médias. Donc j'ai appris qu'on peut, on peut remédier à ça, on peut corriger ça si on sensibilise beaucoup plus. Donc j'ai eu une autre, une autre vie des Marocais. Mais il n'y a, a pas grand changement. De, euh, je maintiens toujours une relation euh, égale avec d'autres personnes même si ce sont des étrangers. Mais sinon j'ai appris beaucoup de choses à travers nos échanges et euh, j'ai appris beaucoup par rapport aux stéréotypes et comment les autres euh, perçoivent d'autres personnes. Et euh, je pense que c'était riche en, en relation humaines concernant l'interculturalité euh, euh, avant je savais pas ce que euh, le mot synopsis le mot euh, non c'est pas le, le mot euh, euh, xénophobie euh, des préjugés juges euh, stéréotypes ces, ces termes là je ne savais pas avant mais maintenant je, ça, je, le, je le sais maintenant euh, du compte déjà euh, euh, avant j'avais des, des, des préjugés qui sont un peu tu vois qui sont euh, négatifs mais maintenant ils sont positifs parce que euh, avant j'avais pas maintenant euh, grâce à la formation ouais, tout est tout, changé tout, tout sont... donc j'encourage les initiatives telles que et Celle que mène euh, le, le commande, c'est le commande groupe, c'est déjà très bien. Déjà, euh, en termes d'interculturalité, je me suis, je suis déjà très bien intégré avec les, les autres, euh, déjà au Maroc, mais ça vient appuyer encore euh, l'intégration. Hein. C'est vraiment une très bonne initiative, je pense que... On devait encourager ces genre d'initiatives-là pour que les gens se sentent un peu plus proches, voilà, qu'on élimine un peu les différences, les peurs qu'il y a entre nous, que tu es de tel ou tel, tu veux de tel ou tel. Je pense que c'est l'ignorance qui fait que les gens ne se rapprochent pas. Sinon, je trouve que c'est très bien de voir des Marocains, des Ivoiriens, des Congolais, des... tout ça. On parle de tout et de rien. En tant que d'abord des êtres humains, et voilà. Et voilà. Je, je, je, je ça. pour moi j'avais plusieurs expériences euh, par rapport à, aux, aux, inter, aux, aux échanges entre des, des marocains et des étrangers euh, ici même au maroc mais cette formation était, euh, était vraiment une étape euh, euh, qui était euh, un peu plus spécifique c'était euh, Um, nous étions très proches l'un de l'autre, on, on se formait uh, dans, dans des groupes, ce qui était, uh, uh, on travaillait ensemble dans des projets et uh, voilà on a échangé des idées. Uh, um, en dehors des séances, on a parlé de, de, de, de, chacun a parlé de son pays, on, on échange nos expériences, le mode de vie dans leur pays et aussi uh, la différence entre le mode de, de vie dans leur pays et au Maroc difficultés qu'il qu'il euh, voilà qu euh, qu rencontre ici au Maroc et euh, c'était euh, bien euh, c'était intéressant voilà en gros c'était très intéressant euh, vu que euh, en, en, en totalité, le nombre de, de, de participants à la formation, c'était moitié-moitié, c'est-à-dire euh, la moitié marocaine, la moitié étrangère. C'était vraiment un échange très intéressant. Et, euh, voilà. <coughs>